Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans un décor totalement différent et si aujourd'hui je suis dans cette tenue particulière c'est grâce à vous puisque vous avez choisi le Disney boon que je portais pour mon dernier jour à Walt Disney World vous avez été une majorité à voter pour Peter Pan donc me voici habillée mais je vais quand même vous montrer toutes les étapes qui m'ont permis d'obtenir ce look dans les commentaires je vous invite du coup à voter pour le prochain personnage que vous aimeriez voir sachez que euh, la première fois j'ai eu pas mal de problèmes parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont euh, mis en commentaire des noms qui était déjà proposé il faut pas faire comme ça parce que c'est hyper compliqué pour moi là j'ai compté tous les votes mais je ne le ferai pas la prochaine fois si euh, vous avez envie par exemple de me voir faire fait clochette et qu'il euh, est déjà proposé dans les commentaires il vous suffit de liker le commentaire fait clochette et pas de le rajouter dans les commentaires parce que ça ne sera pas des votes comptabilisés en plus et c'est le commentaire un seul qui sera choisi et ce sera celui qui aura le plus de likes et donc du coup la majorité silencieuse n'hésitez pas à vous exprimer en votant vous avez été très nombreux à jouer le jeu la première fois donc j'espère que vous jouerez le jeu, cette fois-ci encore A présent je vous laisse découvrir toutes les étapes qui m'ont permis d'obtenir ce look, on y va Donc la première chose que je vais prendre c'est cette robe vertie. Vous avez été très nombreux à la remarquer et à l'aimer, elle vient de chez AliExpress. Là comme ça c'est pas méga reconnaissable mais une fois qu'on ajoute une ceinture marron Je trouve qu'on reconnaît tout de suite beaucoup plus facilement le personnage Et honnêtement je recommande à 100% pour bien qu'on puisse reconnaître le personnage de Peter Pan Parce que sinon la robe fait un peu trop fait clochette N'ayant pas de chaussettes Peter Pan j'ai décidé d'utiliser celle-ci de fait clochette Déjà parce qu'elle a une touche de verre en plus de ça parce qu'il y a des pompons à l'arrière Alors ces chaussettes viennent du Disney Store de Londres Je les avais achetées il y a un peu plus d'un an Pour la partie accessoire, je vais commencer par vous parler de ces oreilles qui ont été faites par Lily Magical Ears et comment vous dire qu'elles sont absolument parfaites pour le Disney Boon du jour donc il était prévu de base qu'elle me les envoie et en fait quand vous avez voté pour le Disney Boon de Peter Pan je me suis dit bon ok je les emmène avec moi à Walt Disney World. Avec ceci, j'aime beaucoup les pins vous le savez. Là il y a un fait clochette, un Peter Pan qui est le pins que j'avais acheté pour fêter mes 10 000 abonnés Et tout à gauche vous avez le chapeau de capitaine crochet que j'ai tradé à Walt Disney World A présent je vous parle accessoires avec tout d'abord ce collier fait clochette Et c'est un collier que j'aime beaucoup, que je porte très très souvent C'est une boucle d'oreille unique qui a été faite euh, sur mesure par une créatrice d'Etsy, Je vous mettrai le lien en barre d'infos Et j'ai eu un coup de cœur absolu pour son travail Donc vous pouvez choisir l'oreille et la matière Et j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore Et maintenant je vais ravaler ma façade parce que comme vous pouvez le voir, euh, bah, on a vu mieux. Hein. Alors il faut savoir que je me maquille pas énormément quand je suis à Walt Disney World. Pour la simple et bonne raison que bah, je préfère avoir la peau le plus possible à l'air libre. Pour pouvoir bronzer tout ça tout ça. La première chose que je mets c'est mon anti-cerne de chez NYX. Parce que j'ai le visage qui est extrêmement cerné et que bah, je prends des photos. Donc j'ai quand même envie d'en avoir le moins possible. À présent je fais comme une membre de la Pixie Army me l'a dit. Je tapote au lieu d'étirer la matière. Après ça je mets un petit peu de poudre, donc je mets la No Filter de NYX mais c'est pas une poudre que je recommande parce que je trouve que depuis que j'utilise les produits pour la peau de NYX, principalement mon fond de teint et ceux-ci, j'ai des boutons alors que j'ai pas du tout une peau à problème. J'en suis pas hyper, hyper satisfaite, je termine juste le produit mais je ne rachèterai pas ça c'est sûr et certain. Et c'est tout ce que je fais pour le teint après ça je m'occupe de mes yeux c'est un fard qui est extrêmement doré j'en ai pas d'autres donc du coup c'est celui que j'utilise je trouve que c'est pas mal déjà pour rappeler le doré des bijoux mais encore et surtout parce que ça fait un petit peu euh, pixie dust en fait poussière de fée je mets mon eyeliner donc moi c'est un eyeliner de chez NYX Epic Eyeliner je vous promets cette vidéo n'est pas sponsorisée Je finis par mon mascara Roller Lash de chez Benefit que j'utilise parce que moi j'ai les cils qui sont tombants et droits et donc du coup euh, normalement c'est censé les rehausser. Si jamais vous avez vous des recommandations de mascara n'hésitez pas à me dire dans les commentaires puisque celui-là est en train d'arriver à sa fin et si on trouve une alternative moins chère je prends. Donc voilà ce que ça donne avec euh, le fard à paupières, l'eyeliner et le mascara, pour les sourcils on va vraiment pas dire que je suis youtubeuse beauté pour le coup j'utilise toujours les mêmes produits donc c'est mon eyebrow Culte de Kiko en la première teinte je dessine pour avoir une petite forme ça rajoute un peu de définition au regard et je termine par mon encre à lèvres de chez Sephora c'est la teinte numéro 17 pour ceux que ça intéresse et c'est un rouge assez profond alors pourquoi de l'encre à lèvres parce que euh, du coup ça tient bien sur la bouche toute la journée c'est plutôt pratique sur les parcs j'utilise du rouge parce que je trouve que ça rappelle un peu le personnage de Peter Pan au delà de la plume ça fait une deuxième petite touche de rouge donc je trouve ça plutôt bien donc voilà ce que donne mon maquillage comme vous pouvez le voir c'est plutôt simple mais je suis pas une personne qui me prend la tête avec le make-up je fais ce que je sais faire et euh, là littéralement en 5 minutes top chrono c'est fait. Je vais me sécher les cheveux et ce que je vous propose c'est que euh, bah, comme c'est compliqué pour moi de faire des close-up etc vu que je suis toute seule c'est que on va présenter ce look à Peter Pan et voir comment il réagit. Allez on y va You my job. Yeah, I've been seeing a lot of people with like like flowers in their hair, but this is better. Yeah. No, I like this a lot better. Oh, you even have belly. That's nice. you have your belly. That's me. Oh, that's nice. Yeah. Have you been to Neverland? No. Sometimes. No. It's really fun. Yep. All you need is to trust, and mix and a happy pot and a <laughs> Sounds great. Here, come closer. Let's do that. stuff. Yeah. Right, There we go. You're the only one. <laughs> <laughs> <laughs> uh ha -huh. Can I have Sure, I guess. No. I'm a girl. It's over. It's fine. It not bad. Now, I don't know what it is about Bella's I'm Not free. I guess I'm a <laughs> really good hugger. I think you. Thank you very well, much. you.